Euh, bah écoutez, on, va, on a euh, une 16 news. Je sais, vous devez me dire, c'est bizarre quand même 16 news euh, après tout le temps que j'étais absent. C'est un peu bizarre, mais euh, c'est à peu près ce que j'ai réussi à glapiner, à grappiller euh, ces, derniers, ces derniers, jours. Donc euh, euh, voilà, donc Mais bon, si vous voulez me rajouter des trucs euh, dans le chat, parce que du coup, là, je suis en direct et je vois ce que vous écrivez, donc je pourrais. Euh, Quasi immédiatement, euh, euh, quasi immédiatement ré répercuté. Quoi qu'on a un petit délai, je ne sais pas quel est le temps, mais on a une sorte de petit délai. Donc je suis installé euh, dans, le, dans le hall de la logistique et, euh, et euh, je vais commencer à faire, euh, à faire mon petit JT. Donc, euh, euh, je vous fais, ab... je vais faire un nouveau appel à votre aide. N'hésitez hein. euh, pas à contribuer, à nous emmener quelques petites infos euh, sur, euh, par mail à tvdebout@gmail.com. N'oubliez pas absolument, n'oubliez absolument pas de vous informer ailleurs parce que moi je suis assez effaré par euh, les informations qu'on entend euh, sur les grandes radios officielles, euh, les médias officiels alors que. Euh, c'est complètement autre chose qui se passe sur le terrain ou c'est une vision qui est totalement différente. Euh, les choses sont toujours un peu édulcorées parce qu'il faut pas choquer parce que il faut pas prendre parti. C'est surtout ça le problème. En général, c'est qu'il faut pas prendre parti dans un média et donc du coup, ben, vaut mieux ne rien dire plutôt que de dire euh, quelque chose qui pourrait laisser penser que. Donc. Euh, donc je vous propose ce soir donc euh, de d'aller vous informer sur plein de nouveaux débats euh, médias, enfin sur tous les médias de, de Nuit Debout, la gazette Debout sur Facebook et sur Twitter évidemment, il y a le site nudebout.fr avec euh, le blog, il y a aussi Stream Debout et le site Nuit Debout et, euh, et aussi il y a le mumble de Nuit Debout euh, qui est en train de migrer de serveur en plus, donc euh, ça va devenir... Euh, quelque chose de totalement officiel et de totalement euh, organisé donc c'est plutôt super. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autres euh, choses à dire euh, Qu'il y a plein de nouvelles euh, projets en fait qui s'organisent pour le euh, pour. Euh, je vais enlever le, le truc parce que ça fait encore plus. En fait, euh, donc on arrive au centième jour euh, de la. Euh, de, la, de la nuit debout et donc ça sera vendredi ou samedi prochain et donc euh, on va essayer de mettre en place des choses donc n'hésitez pas à, à, à proposer donc euh, le, en gros la thématique hein, c'est sur la tra le transfert de savoir c'est l'idée de euh, après cette phase d'expérimentation c'est pas une voie officielle, hein, c'est moi qui interprète les choses hein, donc euh, après euh, faudra voir si on peut euh, euh, si on peut discuter, euh, si on peut améliorer les choses, mais en gros, c'est l'idée de faire, de tourner la page et de dire, voilà, il y a plein de villes qui ont mis en place des nuits debout, il y a plein de euh, méthodes, il y a plein de créativités qui ont été mises en route autour de ces derniers jours et donc de ces, de ces trois derniers mois, et donc on va essayer de faire une une page qui se tourne vers vers le transfert de savoir et vers l'action aussi. Donc ça, c'est des projets dont on va discuter le 5 juillet. Je sais qu'il y a des pas mal de petites choses assez sympathiques euh, qui sont qui s'organisent. Et donc euh, donc voilà, j'espère je, que je pourrai diffuser avec vous euh, vous diffuser la G qui aura lieu le 5 juillet parce qu'il euh, y a des trucs voilà, il y a des projets euh, aussi un peu plus concrets euh, concernant les présidentielles et les élections prochaines euh, sur lesquelles on, on est en train de réfléchir. Euh, donc voilà, tac tac, euh, voilà. Donc en commençant peut-être euh, les news, je vais faire mon petit tirage au sort. Donc juste pour que vous ayez euh, une idée des sujets qu'on va traiter ce soir sur le JT. Donc c'est un suicide de policier euh, de, la DG IC, de la DGSI à Rennes. Donc ça c'était hier. Hein. Il y a iTélé qui est en grève. Il y a Alexis, <rire> notre cher Alexis, qui était sur la place et qui euh, et qui a euh, c'est un périscopeur. Euh, ancienne BFM, ancienne voltage, et qui est arrivait à 10h euh, sur la place de, de la République et qui a dit mais bah, c'est où <rire> Alors tout le monde lui disait en chat, mais c'est la nuit, mais c'est la nuit. Oui oh, mais non c'est pas la nuit, attends, je suis désolé, avant moi je voyais des gens quand même à 10h du matin, oui ben, oui probablement qu'ils voyait des gens. Bref, voilà, donc euh, en gros on s'est un peu moqué de lui et puis euh, j'ai quelques photos à vous montrer euh, pour. Euh, pour pas pour, face à ces critiques. Donc il y a le Brexit, euh, il y a l'ex-maire de, de Londres Boris Johnson qui renonce à succéder à, à, à David Cameron. Donc c'est euh, Catherine May, non Theresa May sur les Theresa May qui euh, oui pour se souvenir de parce que c'est pas une personne très connue. On peut on peut l'appeler euh, Mère Theresa, Mère Theresa. Mais apparemment c'est plutôt d'influence euh, euh, C'est plutôt d'influence euh, tachérienne, donc euh, ça, ça promet, et qui est apparemment plutôt pour le Brexit que, que, que, que contre. Euh, il y a à Paris, des élus républicains qui ont expulsé eux-mêmes des réfugiés, il euh, y a des nuits debout qui sont organisées devant des abattoirs hein, grâce à des euh, antispécistes il y a le siège régional de la CFDT qui a été incendié à Bordeaux il euh, y a le contrôle faciès qui a été euh, évacué et qui a enfin, via, via, évacué, évacué via le euh, via le récépissé ce qui est quand même hallucinant c'est pas comme si c'était un problème qui n'existait pas et il y a le Brésil qui euh, a décidé de euh, repousser euh, les euh, les euh, la destitution de la présidente euh, euh, Dilma Rousseff. Il y a euh, le retour du vote obligatoire. C'est un amendement euh, proposé par des députés radicaux de gauche euh, qui souhaiteraient donc y inclure le vote blanc. Il y a un discours au, au Parlement européen de Philippe Lambert qui est Très, très fort que je voulais vous mettre dans les news Il y a la, <rire> la Pénible désobéissance Civile des patrons Qui, euh, qui s'est lancée Il y a le barrage de Siviens Vous avez dû sûrement entendre cette information aujourd'hui Il y a le tribunal administratif de Toulouse Qui annule les arrêtés euh, Il y a la revue Science avec le trou de la couche d'ozone Et il y a euh, Les attaques Contre la liberté d'expression euh, Voilà Donc on va faire un tirage au sort comme d'habitude. Euh, je vais vous monter, montrer à peu près où je suis. Euh, hop. Donc, voilà, vous passez à la télé. Est-ce que vous pourriez me donner un chiffre entre 1 et 16 et Sauf le 15 d'ailleurs. 14, parfait. Donc, hop. Je crois que je ne vais pas toucher à la caméra à chaque fois parce que le cadrage le va être marrant. Donc, le 14 alors 14, donc la revue science, donc le trou de la couche d'ozone a, été, a, a, a euh, est résorbé au mois de septembre. Donc en fait, si vous, vous imaginez, en fait, ce, ce trou était euh, provoqué au-dessus de la planète Terre, euh, au pôle nord euh, et au pôle sud, je crois aussi, euh, à cause euh, du CFC. Donc c'était des gaz qu'on retrouvait dans les... Euh, dans les bégons verts, les machins comme ça, enfin, et puis aussi surtout dans les frigos. Et donc, il y a eu un accord, il y a eu une sorte de prise de conscience. En 87, euh, de, pas mal de, beaucoup de pays se sont réunis pour dire, bon, bah, maintenant, on va agir là-dessus et on va essayer de changer les choses. Et donc, en 87, à Montréal, euh, une dé des décisions ont été prises. Alors, euh, quand... Euh, oh là là, oh là là, oh le cadrage, oh le cadrage, Madre et Dios. Voilà, pardon, excusez-moi. Euh, et donc, euh, suite à ce à ce débat, à cette discussion euh, à Montréal, ce qui s'est passé, c'est que euh, il y a des décisions donc ont été prises et notamment de euh, modifier les gaz qui étaient dans les frigidaires. Donc ça, ça s'est mis en œuvre pour les pays occidentaux en 96. Voilà, imaginez hein, de 97 à 96, et pour les pays euh, en voie de développement, pour l'Afrique et pour, pour d'autres pays, c'est en 2010 que ça s'est mis en œuvre. Donc, de 87 à 2010. Et seulement aujourd'hui, donc en 2016, on a vu au mois de septembre, parce qu'au mois d'octobre, la taille du trou est revenue à sa taille normale, on a commencé à avoir un tressaillement. Donc tout ça, qu'est-ce que ça dit Ça dit surtout que euh, les actions en faveur de la... Euh, de, euh, de la planète, euh, c'est pas quelque chose qui se voit à la dernière minute. C'est pas une décision euh, qui se prend comme ça et puis euh, les choses se modifient euh, quelques euh, quelques quelques jours après quoi. C'est vraiment c'est quelque chose qui se passe qui met euh, plus de 30 ans avant de d'agir. Alors je sais pas pour ce qui est de la euh, du CO2 etc euh, de l'effet et le temps que ça faut pour essayer d'agir sur mais Imaginez bien que et, tout le temps qu'on tarde à prendre des décisions, c'est autant de temps qu'on va rajouter à euh, la mise en œuvre et à, à la correction euh, du tir dans lequel on est. Donc, euh, euh, donc voilà. Donc moi, euh, voilà, c'était une, une information qui m'avait paru assez euh, incroyable parce que euh, c'est bah, grave et qu'il faut agir très vite. Euh, Est-ce que vous avez un chiffre entre et 14 s'il vous plaît. 7. News 7. Donc le siège régional de la CVDT a été incendié à Bordeaux. Donc c'était ces 20 minutes qui nous a annoncé ça. C'est la nuit de dimanche à lundi, le siège régional de la CVDT qui a été incendié pendant la nuit. Euh, de mercredi à jeudi, pardon. De mercredi à jeudi. Donc des feux de poubelle disposés devant le bâtiment et aux alentours de 2h du matin. Voilà. Euh, une autre news. Une autre news, euh, un chiffre entre 1 et 14, et, sauf le 16. Alors, 13. Le barrage de Siviens. Donc, vous avez entendu la nouvelle aujourd'hui. Le, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés, euh, donc dont la déclaration d'utilité publique et le barrage initial. Euh, J'envoie toutes mes condoléances à la famille euh, de Rémi, euh, parce que, ben voilà, euh, il est mort. Euh, peut-être pour rien peut-être pour quelque chose mais c'est hallucinant que euh, il a fallu euh, euh, que le, la justice met autant de temps à décider et que le résultat de, de, de, de ça c'est des centaines de blessés, beaucoup beaucoup d'argent dépensé des batailles et puis un mort un jeune, un jeune homme militant mort euh, c'est dramatique c'est une perte de temps de, de dramatique bon Salut euh, Est-ce que vous avez un chiffre entre 1 et 14 euh, Ni le 13, ni le 14, ni le 7 C'est trop tard. 9. Donc, euh, afin. Alors, vous êtes au courant que Dilma Rousseff euh, a été rejetée par, euh, par le Sénat ou par le Parlement. Et donc, du coup, elle va être. Euh, elle va être. Euh, il faut que l'Assemblée vote son, euh, sa destitution. Sauf que ce vote-là étant quand même assez problématique et assez. Euh, euh... Um pouvant pour provoquer des, un certain nombre de violences et d'énervement dans la population brésilienne, ils ont décidé de reposer ça après les JO. Parce que finalement, euh, la démocratie euh, ne saurait euh, se, se être prioritaire face au commerce et au business. Euh, L'important, c'est que les, les, le business roule comme d'habitude et qu'il n'y ait pas d'attaque, qu'il n'y ait pas de manifestation et que tout le monde soit super heureux. Et ensuite, bon... Pff, on s'en fout ensuite, hein, en vérité. Voilà. Donc, euh, c'est une nouvelle un peu, euh, un peu catastrophique. Euh, Est-ce que nous, euh, un chiffre entre 1 et 14, s'il vous plaît 8. Alors, le contrôle de la sieste. Donc, vous êtes au courant. L'Assemblée a rejeté le récépissé. Euh, les députés ont refusé mercredi l'expérimentation. Ne serait-ce que l'expérimentation, mais c'est même pas... On aurait pu dire... On va voir, ça se trouve, ça va pas marché. Non, non, c'est euh, aucun signe qui pourrait laisser penser aux policiers que euh, l'État, le gouvernement ne les soutient pas. Et donc, euh, tiens, il y a une chute. Il <rire> y a une chute et c'est pas moi qui ai tombé. Euh, donc, euh, l'expérimentation le, n'est même pas autorisée, et tout simplement, évidemment, pour euh, favoriser le soutien euh, à l'égard des policiers qui sont, euh, et ça c'est vrai, vraiment sous pression en ce moment. Donc, euh, euh, donc voilà, euh, une histoire de soutien aux policiers, une histoire de, de... Mais bon, après, les gens qui, eux, se font arrêter pour des raisons euh, totalement injustes, ça, soutien à eux, on verra après. Donc, euh, est-ce que vous avez un autre chiffre Il y avait le 9, il avait déjà été dit, le 2. Alors... Savez-vous que ITL est en grève Oui, sûrement, vous savez. Euh, donc la CGT, la ITL appartient donc au, au groupe euh, Vivendi et, et notre ami Bolloré, euh, financier et propriétaire de médias parmi d'autres, euh, a décidé de euh, supprimer tous les CD. Donc tous les CDD, donc, ce qui correspond à peu près à un tiers de l'effectif. Donc il y a une entreprise qui fonctionne avec un tiers de CDD. Enfin, vous voyez, la précarité et l'état d'esprit dans lequel euh, c'est... Euh, euh, doit vivre euh, cette entreprise euh, et donc euh, suite à la, cette volonté de faire euh, de supprimer tous ces emplois il y a euh, donc euh, euh, la, la, la rédaction enfin les journalistes se sont euh, se sont euh, se sont mobilisés et donc font grève Alors, ce qui est un peu dur pour eux c'est que en fait les news sont plutôt mauvaise puisque l'audience n'a absolument pas baissé et que, euh, et que ça n'a pas eu de grandes conséquences euh, sur, euh, sur, les, sur les nombres de personnes qui regardent les télé ce qui semble vouloir dire quand même qu'une chaîne de télé en flux continu euh, avec ou sans journaliste, ça n'a pas beaucoup d'importance. Euh, ensuite, un autre chiffre s'il vous plaît. Déjà dit Alexis sur la place. Alors, c'est exceptionnel ce qui s'est passé avec notre jeune Alexis. Euh, parce que figurez-vous que euh, euh, ce jeune homme est venu sur la place et a décidé de montrer à quel point euh, bah, euh, TV debout, enfin pas TV debout, Nuit debout, c'était vraiment euh, fini, que c'était la fin. Bon, c'était la suite à un article euh, du Parisien d'ailleurs. C'est qu'est-ce que fait euh, Nuit debout Et en vérité... Très clairement, euh, moi je peux montrer euh, quelques images qui montrent qu'effectivement la euh, Nuit debout existe encore et que euh, c'est toujours euh, aussi présent. Donc je vais vous montrer une, une photo en fait qui date euh, du mois de janvier. Hein. Je pense que ça doit être le 9 ou le, euh, le, 9 ou le 10 janvier, euh, peut-être le 11 janvier 2015. Donc vous vous rappelez de cette journée-là. C'était une journée assez... Euh, euh, assez terrible hop hop euh, c'était une journée assez terrible et donc euh, voilà donc voilà je remets en mets avec le micro et donc cette journée là en fait euh le, la statue de la Rbt était recouverte de tags, était re recouverte de, de lampes, euh, de plein de petites euh, choses pour euh, marquer euh, la tristesse de la France et la tristesse des Français. Et euh, la statue de la, de la République et est ce lieu-là, c'était le lieu du citoyen. Donc le citoyen en fait euh, euh, se l'approprie parce que c'est euh, le lieu de la République, c'est le lieu de parole de la République. Et donc euh, il avait décidé, il a, enfin voilà, il s'est il s'est saisi de ce lieu pour exprimer une forme de tristesse et exprimer aussi ses émotions donc les critiques de ce jeune de ce jeune homme euh, en arrivant dans à 10 heures euh, sur la place de la république en disant bah ben, écoutez c'est quand même bizarre il y a quand même personne sur la place de la république et regardez moi cette statue de la république qui est complètement taguée, c'est honteux comment on ose y mettre des autocollons euh, sur la lutte des classes sur euh, et comment c'est vraiment scandaleux machin tout ça, mais non c'est le peuple qui s'exprime sur cette statue là et j'ai même déjà vu aussi des propos euh, euh, du FM Quoi. Donc euh, c'est le peuple qui s'exprime donc voilà Donc euh, à l'endroit au moment où il y allait bah, c'est euh, le sentiment euh, du, euh, du peuple et des citoyens et donc c'est normal que ça se passe comme ça donc la statue de la liberté de la république je sais pas pourquoi j'ai toujours envie de l'appeler la statue de la liberté la statue de la, ré la république est un lieu citoyen et un lieu républicain où toutes les opinions s'expriment et, euh, et aussi celle d'une lutte de classe parce que c'est ce qui me paraît être le plus important aujourd'hui Puisque euh, c'est euh, euh, euh, quand même euh, euh, un, des, un des moments les plus importants euh, de, de l'histoire de France, peut enfin de l'histoire de ces dernières années. Ce mouvement du debout, c'est quelque chose qui s'exprime très fort. Donc, euh, Alexis sur la place, c'est fait, pauvre, peu, pauvre vieux. Euh, Est-ce que vous avez un autre chiffre, s'il vous plaît Déjà dit alors, les Républicains expulsent eux-mêmes des réfugiés installés dans un gymnase. Oui, euh, figurez-vous que deux, deux, Jean-François Lamont et Philippe Goujon, euh, ont, sont deux élus du 15e arrondissement, ont, euh, ont, ont, ont, ont repoussé euh, des migrants qui voulaient euh, se mettre à l'abri. Et donc, ils y sont allés euh, par eux-mêmes, éventuellement avec, euh, dit-on, des insultes. Et, euh, mais bon, eux, de leur côté, ils disent « aucune violence ». Donc. Peut-être qu'eux ont insulté, mais ils considèrent que ce n'est pas des violences, peut-être. C'est peut-être ça qui s'est passé. Enfin bref, voilà. Des, euh, des élus euh, qui considèrent que l'accueil euh, n'est pas quelque chose qui doit se faire euh, dans, dans, une république, euh, dans une république qui se respecte. Voilà, donc une news supplémentaire. Est-ce que vous avez un chiffre euh, à me donner, s'il vous plaît Alors le 1... Alors, est-ce que vous avez un chiffre à me donner Le 1, le 6, le 5 déjà dit Le 3, le 3 déjà dit le 4. Euh, 4. Alors, l'ex-maire de Londres, Boris Johnson, a renoncé à succéder à David Cameron. Donc on en parlera tout à l'heure avec l'invité qui est déjà là. Euh, donc je vais peut-être écourter un peu... Euh les choses. Euh, donc euh, voilà. Donc on pensait que c'était lui qui allait remplacer David Cameron. Non, apparemment non. Ça sera euh, euh, la, le secrétaire euh, à, à l'intérieur qui va remplacer euh, notre euh, notre ami. Alors moi moi ça m'embête un peu parce que j'ai un peu l'impression que euh, euh, tout ça ça recule encore la négociation avec l'Europe euh, sur le départ de l'Union de la. Euh, de l'Angleterre, de la communauté européenne. Et plus ça recule, plus ça va envenimer les débats des différentes campagnes électorales, la campagne française et la campagne en allemande. Et plus, plus les crises qui existent. La crise des migrants, évidemment, euh, avec le beau temps, euh, les, les migrants redoublent d'efforts. Euh, vous voyez bien aussi euh, euh, ce qui se passe en, en Syrie avec Daesh, etc. Donc toute cette situation de non décision, de non non. De non euh, de nos mouvements, hein, va, va, va s'alarmer, il va montrer encore un peu plus, il va mettre encore, mettre encore un peu plus en évidence le manque de d'énergie, de pas d'énergie, mais de flexibilité et d'intelligence de l'Union euh, de, de européenne à se saisir de des urgences démocratiques. Et ensuite, évidemment, il y a le problème de la du rejet euh, pour euh, excès de technocratie de l'Union la, de la, euh, européenne, ce qui est quand même un peu un révélateur euh, d'un problème qui existe euh, euh, entre, entre cette Union européenne qui est considérée comme beaucoup trop lointaine des problèmes des gens et, euh, et par les pays qui, eux, vivent une situation euh, beaucoup plus dramatique. Et exemple étant euh, justement là le travail qui est communément distribuée. Enfin, hier il y avait un débat sur justement la loi travail en Europe et c'était assez incroyable de voir les parallèles entre les différents euh, lois euh, qui euh, qui étaient mises en place en Espagne, en Italie, en Angleterre ou en Allemagne et donc la France et qui sont mais coordonnées mais de manière assez dramatique quoi. Et donc ils arrivent à se coordonner sur de longues périodes avec j'imagine beaucoup de lobbying d un, d un, du patronat et euh, alors je vous assure que là, il pleut euh, presque à trombe. C'est euh, un peu dramatique. Voilà. Est-ce que, est que mon invité est là Il n'est pas là Merde. Euh, voilà. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est très très embêtant de ce qui va se passer. J'espère que nous allons pouvoir en parler avec euh, notre prochain invité. Donc, euh, il manque le 6. Tout, tout va bien, je vais bien. Euh, J'avais encore jamais fait ça, mais c'est pas mal. Alors, euh, donc, le retour du vote obligatoire en 10. Donc, euh, évidemment, il y a hum, des députés radicaux euh, qui ont proposé que euh, le vote, le code électoral soit révisé afin d'inclure le vote obligatoire. Et donc, évidemment, dans ce vote obligatoire, euh, le, la reconnaissance du vote blanc. Mais bon, euh, vous savez que dans ce cadre-là, dans le cadre du vote blanc, euh, enfin, dans le cadre du vote obligatoire Si on reconnaît le vote blanc Ça n'a pas de conséquences pour autant hein. C'est juste qu'il est comptabilisé Mais euh, voilà, ça, ça en reste juste là quoi. Euh, hop. Ensuite euh... <rire> Merci, à... Merci à Vincent Qui m'envoie un texto en me disant Que je suis plus, courage que la pluie. plus courageux que la pluie Merci <rire> euh, Donc, euh... Euh, voilà, donc euh, c'est un peu une arnaque parce que ça marche pas très bien cette histoire là. Le vote obligatoire avec le vote blanc, c'est euh, transformer le vote blanc en fait en, en poubelle. Et ça permet en fait surtout euh, de dire aux gens bah vous êtes obligés de. Vous ne pouvez pas militer par l'abstention, vous ne pouvez pas militer par euh, Non, il faut que vous votiez, euh, il faut que vous alliez voter de gré, même pas de gré, il faut que vous alliez voter de force. Remarque, ça pourrait permettre, euh, avec les amendes, de rembourser le, euh, le, le déficit français. Est-ce que quelqu'un a un chiffre Le 11, le 12 ou le 16 Est-ce que quelqu'un a un chiffre 11, 12 ou 13 ou 16 euh, 16, allez. 16. Donc, alors, le 16. Qu'est-ce que c'est que le 16 Le 16, ce sont euh, des belles images mais que vous avez dû peut-être voir passer, en fait. C'est euh, des amis euh, graphistes à, euh, à Grenoble qui ont démarré ce truc-là. Donc c'était quand même un. un je, je, je pense que c'était quand même un, un, un très beau moment à voir. Euh, donc je vous, je vous passe cette image. Donc vous connaissez certainement cette, euh, cette gravure, pas cette gravure, ce graffiti. Et. Euh, et figurez-vous que l'idée a été portée de, de dire bon, on va essayer de, de faire sortir ce, ce, ce, ce dessin de, de ce mur-là et de le faire voyager et donc des gens ont eu l'idée en fait, de le coller et, euh, et, de ce, et de le coller en fait donc ça c'est une photo qui a été prise à Minil-Montant ben, voilà, il y a marqué place de Ménilmontant. montant Oui, place Ménil -Montan. Donc euh, voilà, c'est une, voilà, une place qui se trouve un peu plus haut euh, sur, euh, sur la rue de Ménine-Montant à côté de l'église. Et donc évidemment, ce, ce, ce, ce dessin a été un peu euh, recouvert de graffitis. Et, euh, et on se moque toujours un peu enfin des CRS euh, et de la police et de l'État qui euh, n'a que comme objectif de critiquer euh, euh, et d'allumer les gens qui auraient envie de, de s'exprimer en ce sens-là. Et donc ce dessin là représente un peu cette idée-là. Euh, qui, euh, qui, euh, qui voilà, voilà, cette, cette image-là qui représente un peu ce, ce harcèlement. Voilà. On reprend donc euh, le 16, c'est fait. Hop, pomme B. Euh, nous arrivons à. Euh, 11 ou 12, 11 ou 12, Thiago, 11 ou 12, 12. Donc, euh, figurez-vous que les patrons veulent faire grève, euh, ils appellent à désobéissance civile parce que euh, figure-toi qu'ils sont censés euh, euh, participer à la pénibilité des, euh, des travailleurs. Mais comme ils refusent, euh, ça fait 30 mois en fait qu'ils travaillent sur ce dossier-là et ils refusent. Euh, je, je vous montre, hein, je, suis, je suis avec euh, Thiago. Hop. Voilà. Je suis avec Thiago. Thiago s'occupe pas mal de la, de la cantine en ce moment. Oui. Voilà. Mais là, là tout de suite, là pas trop. Non, là, je me suis fait un peu mal au dos. Je pense que je vais prendre là 2-3 jours pour pouvoir se reposer un petit peu, pour être en forme, pour être là jusqu'à la fin. Voilà. Ok. Même si je suis mal au dos, je suis là avec vous aussi. Vous inquiétez pas. Euh, bière, Super. Merci beaucoup, Thiago. Donc euh, Thiago, c'est celui que je vais voir quand j'ai envie d'aller euh, bouffer un truc et de et de pas faire la queue. Et puis en général, je me fais rebouler parce qu'il faut faire la queue comme tout le monde. On est tous au même niveau ici. Il y a des là, je pense que. Pluie si <rire> vous... sans pluie, on reste là. <rire> Bah à cause de la pluie euh, je pense qu'il y a un petit peu euh, du monde qui sont partis à cause de ça. Mais euh, je suppose que si ça s'arrête un petit peu, qu'ils vont commencer à revenir. Ou sinon à partir de demain, apparemment il fait beau tous ces week-ends avec le beau soleil. Et euh, voilà, on est là avec eux et puis euh, on n'en lâche rien. Merci beaucoup Thiago. Bah, Thiago, tu suis un peu ce qui se passe au Brésil euh, Non, c'est bon, mon bon D'accord. D'accord. <rire> D'accord, merci beaucoup Donc, euh, donc voilà donc, euh, J'étais donc sur la news euh, voilà, les, les patrons qui veulent faire grève Parce que euh, Ils ne veulent pas euh, ils, veulent, ils considèrent que euh, euh, on, leur a, on leur impose Des choses depuis 30 mois Et que c'est vraiment trop difficile euh, Et ensuite, ah bah c'est cool qu'on finisse par ça Il euh, y a le discours au parlement européen D'un monsieur euh, Qui était assez euh, euh, Assez fantastique euh, alors je vous retrouve là Alors je vais vous rajouter une vidéo D'un monsieur qui nous a fait un, un truc assez extraordinaire C'est monsieur Philippe Laurent euh, à l'assemblée Et donc euh, Je vais euh, du coup euh, Vous passer là dessus Et que vous puissiez voir un peu à quoi ça correspond ce, ce très beau discours. Chers collègues, il y a des moments où le temps politique est suspendu. et s'offre à nous la possibilité d'un choix. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les nations européennes avaient le choix. Elles avaient le choix entre poursuivre ou rompre avec le principe d'une souveraineté nationale indivisible. En décidant de partager leur souveraineté, elles ont ouvert une période de paix et de prospérité sans précédent, sans précédent dans l'histoire européenne. Aujourd'hui, l'issue du référendum britannique peut porter un coup d'arrêt historique au projet d'intégration politique de notre continent. Mais faut-il s'en étonner Du Danemark à l'Irlande, en passant par la France, les Pays-Bas ou la Grèce, les signes avant-coureurs de la défiance croissante de nos concitoyens à l'égard du processus de construction européenne n'ont pas manqué. Il est donc plus que temps que nous y répondions. Et à nouveau, un choix s'offre à nous. Et de ce choix dépendra la survie de l'Union européenne. Trois options se présentent à nous. La première, c'est celle qui s'est exprimée la semaine dernière au Royaume-Uni. C'est celle d'un repli nationaliste et, disons-le, xénophobe, prêché par Mme Le Pen, M. Farage, M. Wilders, Orban et tant d'autres. Aux défenseurs de cette option, je dis ceci. Aux défenseurs de cette option, je dis ceci. Vous avez raison. Il s'agit de souveraineté démocratique. Il s'agit bien donc de la capacité de nos démocraties à faire librement les choix qui déterminent leur futur. Mais vous mentez. Vous mentez. Car qui peut croire que même le plus puissant des États membres de l'Union européenne puisse faire face seul et avec succès au pouvoir exorbitant des multinationales, au changement climatique, à l'évasion fiscale, au crime organisé, au terrorisme ou encore au... à l'accueil des réfugiés et des migrants, je vous le dis, aucun mur, aucun mur ne sera assez haut ni assez épais que pour isoler l'Europe des défis du XXIe siècle. Il n'y a aujourd'hui de souveraineté que partagée. La deuxième, la deuxième option qui se présente à nous, Monsieur Juncker, est celle défendue aujourd'hui par la majorité des gouvernements européens et relayés par la Commission. Cette option consiste à brider la capacité des États à assumer leur mission de service public par des règles budgétaires et comptables économiquement insensées et par la mise en concurrence de leurs systèmes sociaux et fiscaux. à libérer les « forces du marché » comme vous aimez dire en dérégulant tous azimuts en particulier Monsieur Timmermans en matière sociale et environnementale. En s'obstinant maladivement Madame Malmström, à conclure des traités soi-disant commerciaux dont le but principal est de cadenasser nos démocraties, à préférer trop souvent l'opacité, et je me tourne vers le Conseil, et à la transparence dans la prise de décision de manière à éviter de devoir payer le prix politique de vos décisions. C'est cette politique qui est imposée à l'Europe depuis 25 ans. Alors pourquoi, Monsieur Juncker, pourquoi avez-vous choisi d'en incarner la continuité N'aviez-vous pas affirmé que vous seriez le président de la Commission de la dernière chance. À vous et à tous les partisans de la stricte orthodoxie néolibérale, je dis ceci Non, brider, brider les États ne ramène pas automatiquement la croissance, non, ramener la croissance ne ramène pas automatiquement l'emploi et la réduction des inégalités, et non, Rendre les riches plus riches ne profite pas à la société. Ce sont ces choix politiques qui sont la principale cause de la montée de l'euroscepticisme, car ils conduisent à laisser au bord de la route une un nombre croissant, pardon, pas une majorité, de nos concitoyens. Quant à nous, nous voulons nous inscrire dans une troisième option, à la fois résolument pro-européenne, qu'il n'y ait aucun doute là-dessus, mais en rupture avec cette pensée unique. Nous voulons que l'Union européenne renoue avec les racines de son projet, qui était d'assurer la paix sur ce continent, par l'extension des libertés démocratiques d'une part, et par une prospérité durable et partagée. Et je vous demande, je nous demande, est-il impossible d'assurer la viabilité de l'euro par une véritable union sociale et fiscale Est-il impossible de faire de la transition énergétique le projet phare de la relance de notre économie Est-il impossible d'interdire les poisons qui tuent notre environnement et nos organismes à petit feu Est-il impossible d'abandonner des traités de libre-échange qui ne bénéficient qu'aux happy few Est-il impossible pour l'Europe de redevenir une terre d'accueil pour celles et ceux qui fouillent la guerre, la persécution et la misère Est-il impossible d'inscrire nos sociétés dans les limites que leur impose notre planète est-il impossible de revivifier nos démocraties par un surcroît de transparence et de participation citoyenne En bref, est-il impossible de remettre la dignité humaine, celle de tous les êtres humains, ici et là, aujourd'hui et à venir, au cœur de la politique Notre réponse est que oui, tout cela est possible à condition de le vouloir. Et si l'Union européenne sait se faire l'instrument de cette volonté politique, elle reconquerra la confiance de nos concitoyens. Mais qu'on ne pas, le temps nous est compté. Si nous ignorons le signal envoyé par le référendum britannique, si nous nous méprenons sur son interprétation, ça en sera fait du projet européen. Chers collègues, l'Europe a suffisamment connu le pire pour ne pas seulement espérer, mais construire le meilleur. Je vous remercie.